Bonjour Spartan et bienvenue dans la section Académie de Halo Infinite. Vous serez guidé dans votre expérience par de nombreux bots. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bernard, je m'appelle Bonjour. Jourbon, je m'appelle Narbert. Jourbonnard, Bérap. Bonjour, je m'appelle Billy. Nous, Nous vous souhaitons, souhaitons une belle expérience de, de jeu, jeu sur, sur Halo Infinite. Infinite. Je m'appelle Bernard.